C'est un ouvrage mais qui vient de loin parce que finalement, c'est notre, notre quotidien qui est, qui est dedans. Nous sommes des professionnels du vin avec Aurélie et euh, tous les jours, nous sommes amenés à nous poser des questions sur ce qui en fait la valeur. Euh, C'est-à-dire essayer de parfois s'extraire de réalités marchandes trop prosaïque pour essayer de comprendre euh, où nous emmène le vin de manière, de manière plus, plus élevée. Et, et fort de cela, euh, c'est avant tout des rencontres qui nous ont permis d'avancer. C'est notre travail chez Vindem depuis une douzaine d'années avec mon co-auteur Julien Gacon que d'être en contact avec les esthètes du vin, c'est-à-dire les amateurs, mais, mais aussi les producteurs, les vignerons et tout ce qui est passionné par le vin et notre objectif, c'est à la fois euh, d'ouvrir euh, les dimensions culturelles et civilisationnelles que le vin représente pour nous, et d'aller à la rencontre euh, de différents vignerons, bien sûr, et personnalités euh, clés du monde du vin. Ce livre est euh, une série d'essais. Une série d'essais, nous avons fait se rencontrer euh, des hommes de l'art du vin, euh, des gens qui euh, euh, souvent portent des, des grandes institutions euh, dans des grands terroirs que ce soit à Bordeaux, en Bourgogne, euh, mais aussi dans des, dans des régions qui sont peut-être un petit peu moins euh, dans, les centres, euh, dans les grands centres des, des, des, du vin, euh, tels qu'on peut les, les, les comprendre de manière classique. Euh, on va par exemple à Bandole euh, avec des, des personnages extraordinaires. Et chaque essai est une rencontre avec un, un, un intellectuel qui va, qui va porter l'idée en question. Les thèmes, alors le, que ce soit la famille, que ce soit l'entrepreneuriat, euh, le goût et le langage, que ce soit la diversification d'un portefeuille viticole, que ce soit euh, l'indépendance, la gestion d'une institution, le leadership, évidemment, la notion de terroir, l'influence, tous ces thèmes sont des thèmes que l'on travaille en permanence dans nos conversations avec les vignerons, mais aussi avec nos clients, c'est-à-dire les amateurs de vin, c'est-à-dire les étudiants des grandes écoles, soit jeunes, soit adultes en cours de formation. Et donc ce sont des conversations qui nous traversent et des sujets qui nous habitent en permanence. Avec ce collège d'intervenants, il était évident qu'il fallait aller au-delà de la dégustation ou autour de la dégustation pour interroger des enjeux, des questions que se posent et que nous nous posons avec eux, tous les esthètes du vin et tous les grands amoureux du vin. On a eu des intuitions, des intuitions que certains grands personnages du vin pourraient avoir une affinité avec, euh, avec un, un, une partie de ce collège d'intervenants euh, et après il a fallu les faire se rencontrer. Et après, il a fallu que la, que, la, que la mayonnaise prenne, que la rencontre au cure, effectivement. Et c'est là où, finalement, les, les thématiques ont pu s'affiner. Euh, on a parfois dû en abandonner, évidemment, euh, mais ce n'était pas grave parce que le, le, le, le moment était fait. Et parfois, le, le, le sens était juste euh, évident entre les deux personnes. Et ça a pu découler très naturellement de, de, de conversations qui, à notre sens, euh, nous, emmènent, nous emmènent assez loin. Oui, on a intuité, si on peut dire, les, les rencontres entre des académiques et des grands vignerons, euh, parce qu'à chaque fois, on avait idée d'un sujet qui pouvait les mettre face à face et qui pouvait aboutir à une dialectique, une discussion, une conversation au sens vraiment profond et noble de ce thème. Ce qui fait qu'on a fait se rencontrer un Jean-Robert Pitt, membre de l'Institut, avec le baron Éric de Rothschild, tous les deux se connaissaient déjà de réputation, évidemment. Néanmoins, ils ne s'étaient jamais encore rencontrés. Ils n'avaient jamais euh, déjeuné euh, côte à côte. Pourtant, tous les deux membres du club descendent. Et on a eu euh, cette idée de les faire se rencontrer. Ça a été d'abord dans le bureau du baron Éric de Rothschild à Paris. Puis évidemment, il a rendu euh, une très belle invitation en nous accueillant à Lafitte. Et là, ça a été un des plus beaux moments, je dirais, de, de dégustation et de conversation euh, de notre vie à tous. Euh, les grands amateurs de vin, euh, Jean-Robert Pitt face au baron Éric de Rothschild, le château Lafitte, les Carouades, Riosec, tout cela à déguster Et euh, à déguster aussi en termes de mots et d'idées. Une autre rencontre magnifique, et elles ont toutes été magnifiques d'ailleurs, c'est Denise Kenyon, qui est spécialiste des entreprises familiales en Suisse, que nous avons emmené dans la famille Guigal, leader, on peut dire, parmi les grands vignerons de la vallée du Rhône. Les gigas c'est une entreprise familiale. Ces trois générations qui ont construit aujourd'hui une réputation extrêmement forte, belle et solide, et bien les faire se rencontrer. La spécialiste des entreprises familiales au niveau mondial est un exemple magnifique de famille, de pérennité et de succès dans le monde du vin. C'était une évidence. On lui a fait descendre le Rhône et on a pu partager un magnifique Andréola d'Oriane sur les coteaux après une discussion magnifique et, et très longue d'ailleurs, avec les membres de la famille. Voilà, Ariane de Rothschild nous a reçus dans son bureau parisien pour parler ensemble de ce qu'elle a fait comme transformation de l'écosystème Rothschildien, comment elle, elle s'est appropriée cette, cette esthétique Rothschildienne et comment elle l'a elle diffusée, ou fait infuser même d'ailleurs, dans ses différentes activités, le monde du vin mais aussi l'hôtellerie et les gants également la ferme des trente arpents qui est un petit peu moins connue. C'est très probablement une cristallisation de différentes dimensions. La dimension d'implémentation de, de, d'une idée du beau sous la forme d'une boisson et d'une culture au sens viticulture qui mène à une culture au sens intellectuel. Et cela peut... Il n'y a pas de frontières évidemment, le bon vin n'a pas de frontières, le beau vin encore moins. On le trouve donc partout sur la terre. C'est celui qui réjouit et en même temps qui élève l'homme, qui nous fait nous sentir un peu meilleurs et nous rend nous-mêmes peut-être meilleurs. Pour nous, ce qui était en termes d'anecdote, c'est le fait de partir du vin et puis finalement de se projeter dans, dans cette dimension civilisationnelle, avoir... Un, ça paraît, ça, paraît, ça paraît idiot, mais euh, avoir un, euh, un rendez-vous au Collège de France avec, avec la fille de François Cheng, avec Anne Cheng, et euh, lui raconter un grand dîner qui nous, qui nous émerveille parce qu'on euh, était ébloui par le, le comportement d'un mécène chinois. Et, et elle, euh, qui nous décrypte du, du, euh, du haut de sa chair sur la civilisation chinoise, euh, et qui nous raconte par le menu le dîner auquel elle n'avait pas... Euh, assister euh, mais qu'elle comprend à distance par la culture euh, c'est des sensations qui nous font euh, euh, qui nous qui nous qui nous stimulent et finalement c'est pas vraiment une anecdote mais en tout cas c'est quelque chose qui euh, qui qui est dans le vin et qui qui va dans cette dans cette mission de, de, de ce livre d'essayer de, de, de d'apporter la la une touche civilisationnelle à, à, ce, à ce vin voilà, essayer de le défendre, or euh, euh, avec du commerce bien sûr, le commerce est bien, mais de soutenir le commerce par, euh, par, euh, par, quelque, chose de, par quelque chose de plus. Un bon vin c'est toujours, euh, euh, on ne va pas citer François Cheng euh, toujours, mais le, le beau, le bon et le bien qui sont les, les, qui sont les, les, les horizons du beau euh, et de ce qui peut être élevé euh, sont euh, finalement euh, quasiment, quasiment synonymes. Un bon vin, un grand vin, c'est avant tout un moment euh, qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir vivre. Hein, que ce moment soit euh, euh, attendu ou, euh, ou pas. Mais euh, un bon vin, c'est celui qui aura la, qui aura la, la, la qui aura soutenu une bonne conversation.